Pour rafraîchir votre mémoire, à ce propos, je vous invite à consulter les prévisions euh, hebdomadaires de la semaine passée. Dans les prévisions de cette semaine, j'allais parler de l'entrée de Saturne dans votre septième maison et qu'est-ce que cela signifie pour vous. Mais ensuite, j'ai décidé d'enregistrer une vidéo à part car Saturne va rester dans cette maison jusqu'au juillet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 et dans vos discussions, même dans vos entrevues et dans vos réunions. Donc, vous allez avoir un beau charme et un beau magnétisme personnel que vous allez utiliser pour convaincre vos interlocuteurs. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la lune sera dans le bélier votre neuvième maison. Votre charme et votre charisme accru vous rendent très populaire et votre magnétisme personnel vous rend très convaincant. Vous serez sensible aux bonnes énergies comme faire l'amour, mais aussi vous serez sensible aux énergies négatives aussi. C'est pour cela, essayez de les éviter en évitant les personnes qui émettent ce genre d'énergie. Heureusement, vous êtes plus susceptible d'attirer l'amour et la beauté durant cette période. Par contre, vous devriez être attentif à la tendance à abuser de nourriture ou de poisson et aussi aux achats impulsifs. Jeudi, euh, vendredi et samedi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi pour l'Europe. La lune sera dans le taureau, euh, votre dixième maison, où se trouve Vénus aussi. Les plus chanceux seront taureau, capricorne, vierge, et les moins chanceux, les gémeaux. Et vous, vous êtes ici, cher lion. Donc, euh, une période délicate, durant laquelle il ne serait pas le meilleur moment, pour se divertir ou socialiser à cause de votre mauvaise humeur. Vous ne serez pas amusant d'être avec vous et vous faire des nouveaux amis serait très difficile. Focalisez sur votre travail et sur vos tâches et essayez d'éviter les confrontations et les situations tendues car vous n'en sortirez pas gagnant. Dimanche et lundi pour le Québec et dimanche, lundi,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 Et pour divertir et vous amuser vous aurez des très belles interactions avec les amis et la famille mais euh, durant cette semaine aussi j'aimerais répéter l'avertissement de la semaine passée euh, cette conjonction de pluton et mars m'inquiète toujours donc durant cette semaine aussi s'il vous plaît soyez prudent dans vos activités et dans vos déplacements dans les activités, surtout physiques, bien sûr, euh, si vous manipulez des couteaux, des objets pointus, si vous opérez des machines lourdes, en conduisant votre voiture, en, utilis en utilisant le feu, soyez très prudent, s'il vous plaît. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, cher Lion. Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, commenter et surtout partager, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. A la prochaine.